La crypto monnaie Dogecoin est un bon investissement pour 2023, avec un nouveau rallye des prix de la crypto Doge, beaucoup veulent savoir si Dogecoin est un bon investissement pour 2023 et aussi s'il en vaut encore la peine. La crypto monnaie Dogecoin a perdu 90% de sa valeur depuis son sommet historique atteint en mai 2021. À l'heure actuelle, Dogecoin fait partie des 10 meilleures crypto-monnaies du marché et a beaucoup attiré l'attention des investisseurs. En effet, avec la récente acquisition de Twitter par Elon Musk, les gens ont recommencé à croire en la possibilité que la crypto-monnaie puisse à nouveau aller sur la lune. Suivez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin pour savoir si Dogecoin est un bon investissement pour 2023. La crypto-monnaie Dogecoin a été lancée en 2013 par Billy Marcus et Jackson Palmer. Ils étaient ingénieurs logiciels chez IBM et Adobe. Initialement, le projet de développement Dogecoin a été créé comme une blague. Pour se moquer de l'explosion des altcoins, lors de son lancement, le prix de la crypto-monnaie Dogecoin était de 0,30332 dollars. Le fait qu'elle ait un prix très bas a également contribué à sa popularité. Bien que Doge n'ait pas beaucoup de fonctionnalités par rapport à d'autres projets comme Cardano ou Solana. Voyons alors les étapes les plus importantes de la crypto Dogecoin. Dogecoin peut être caractérisé comme l'une des plus grandes réussites dans l'espace de la crypto-monnaie, en particulier compte tenu de ses origines humble et inspirées par la parodie. Voici une liste des dates et événements clés qui ont contribué à faire de Dogecoin l'un des plus grands réseaux de la blockchain décentralisée. Décembre 2013 Dogecoin est lancé comme une parodie de l'industrie de la crypto-monnaie inspirée par un même Doge Vital. La crypto Doge a augmenté de plus de 600% dans les deux premières semaines. Toujours en décembre 2013, le portefeuille numérique Doge Wallet est piraté à Noël, entraînant le vol de millions de pièces. Cependant, l'augmentation de l'activité sur les réseaux sociaux fait de Dogecoin coin le plus mentionné sur Twitter à l'époque. Janvier 2014 Grâce à un effort mené par la communauté, suffisamment de jetons Doge sont collectés pour rembourser toutes les pertes subies par les propriétaires du Dogecoin lors du piratage du portefeuille Dogecoin. Toujours en janvier 2014, dogecoin.com dépasse le million de visiteurs uniques, ce qui montre l'intérêt de la communauté crypto au sens large pour le projet. Jai 2015, le cofondateur Jackson Palmer quitte l'entreprise, affirmant que Dogecoin est fondamentalement défectueux et conçu pour enrichir ses principaux partisans. Janvier 2018 Dogecoin dépasse 1 milliard de dollars en capitalisation boursière dans un contexte de ralentissement prolongé du marché des crypto-monnaies. Juin 2020 Les utilisateurs de TikTok lancent une tendance visant à faire passer Dogecoin à 1$, ce qui fait grimper Doge de plus de 50% sur la période de 24 heures. Mai 2021, Dogecoin affiche un bénéfice depuis le début de l'année, de plus de 20 000%. Août 2021, la fondation Dogecoin est relancée pour soutenir l'écosystème Dogecoin. Le co-créateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, rejoint l'organisation en tant que consultant blockchain et crypto. Janvier 2022, le constructeur de véhicules électriques Tesla annonce Dogecoin comme l'un des modes de paiement pris en charge sur sa boutique en ligne. Avril 2022, Vitalik Buterin confirme que Dogecoin migrera de l'algorithme de consensus Proof-of-Work vers le Proof-of-Stake. Les dernières nouvelles concernant le Dogecoin. Le rachat de Twitter par Elon Musk Elon Musk a conclu l'accord de rachat de Twitter. L'entrepreneur technologique et PDG de Tesla a également pris le contrôle de Twitter. Le milliardaire a même changé sa biographie Twitter en chief tweet, Dogecoin, la crypto du peuple selon Elon Musk. Elon Musk qui a capitalisé sur le battage médiatique autour de Doge, l'appelant la crypto du peuple sur Twitter. Récemment, Marcus a même demandé à Twitter d'ajouter Dogecoin. Au potes de pourboire de Twitter. Portefeuille de crypto-monnaie Twitter Selon un tweet du blogueur Jane Manchon Wong, la plateforme de réseautage social Twitter développe un prototype de portefeuille de crypto-monnaie qui sera utilisé pour déposer et retirer ses crypto-monnaies. Il convient de rappeler que Twitter a récemment créé une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de la plateforme de données un pouvoir aux créateurs de contenu avec Bitcoin. Les prévisions de prix Dogecoin pour 2023 Beaucoup de gens veulent savoir si la crypto-monnaie Dogecoin est un bon investissement pour 2023. Mais il est important de se rappeler que les prévisions de prix, en particulier pour quelque chose d'aussi spéculatif que Dogecoin s'avèrent souvent fausses. De plus, de nombreuses prévisions de prix à long terme des crypto-monnaies sont faites à l'aide d'un algorithme, ce qui signifie qu'elles peuvent changer à tout moment. Nous allons donner cette prévision de prix en tenant compte de plusieurs sources. Selon Digital Coin Price, le prix du Doge devrait dépasser le niveau de 0,29$. D'ici la fin de l'année, Dogecoin devrait atteindre un taux minimum de 0,27$. De plus, le prix du Doge peut atteindre un niveau maximum de 0,30$. Selon Prédiction.net, le prix du Dogecoin devrait atteindre un minimum de 0,12$ en 2023. Le prix du Dogecoin pourrait atteindre un sommet de 0,14$ avec un prix des négociations moyen de 0,13$ tout au long de l'année 2023. Selon Portal Crypto, le prix du Dogecoin pourrait atteindre un niveau maximum de 0,553$ avec un prix de négociation moyen de 0,411 Selon Finda.com, Dogecoin pourrait voir une légère augmentation de sa valeur en 2022. Le panel d'experts en technologie financière de Finda.com donne une prévision moyenne pour la fin de 2022 de 0,08 À l'avenir, le panel projette que Doge vaudra environ 0,19 d'ici 2025. Si vous envisagez d'investir dans des pièces ou des jetons des crypto monnaie nous vous recommandons de toujours faire vos propres recherches. Gardez à l'esprit que les performances passées ne garantissent pas les rendements futurs. Et n'échangez jamais avec de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. En conclusion, nous pouvons dire que la crypto-monnaie Dogecoin est un bon investissement pour 2023. Les prix des crypto-monnaies sont extrêmement volatiles et peuvent être affectés par des facteurs externes tels que des événements financiers, réglementaires ou politiques. Cela dit, de nombreux facteurs spéculatifs pourraient favoriser le projet de même effet de la crypto-monnaie Dogecoin, un bon investissement pour 2023.